Vas-y, entre. Salut. Ouais. Attends, avance. Faut, faut que je referme la clé. Je peux tourner dès maintenant ou. Euh... Ouais, ouais, vas-y. Okay. T'es venu pour ça. Hein. Ok. Eh ben, d'abord, euh, merci de m'accueillir chez toi. Ah ouais. Enfin, ça m'arrange. Hein. J'allais pas, en plus, me taper des bornes. Ouais. <rire> Euh... Tu veux commencer tout de suite ou comment on fait là Tu m'as dit que t'avais pensé à un format particulier, j'ai pas tout compris. Ouais, on va le faire en musique. J'ai préparé un instru. En musique, euh, c'est-à-dire En musique, ouais. Je vais te répondre en rappant. Tu poses tes questions et moi je te réponds en rappant. Ah ouais. Euh, mais euh, je vais quand même pas rapper mes questions, non Non, non, non. Toi, t'occupes. Surtout pas. Contente-toi de formuler tes questions... Clairement, et ça sera déjà bien. Bon, on y va Ouais, ouais. Ok, bah écoute, euh, c'est parti. Dès que je lance l'instru, c'est bon. Ça marche. Salut le Brac. Alors, pour commencer, ça me semble important de débuter par ça. Tu caches toujours ton visage. On peut pas estimer ton âge ni tes origines, donc euh, d'où tu viens et depuis quand tu fais de la musique. Mmh. Est-ce que tu demandes au vent d'où il part Je suis fait d'atomes vieux comme l'univers. Je viens d'une conscience dont le but est qu'elle s'oublie pas et que du divers elle puisse tirer de l'unitaire. Mon histoire perso a peu d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je dis et ce que je véhicule. Je suis qu'une image qu une et qu'une résonance, l'empreinte d'une tradition sur des pellicules. Mmh, D'accord, mais cette tradition, c'est quoi au juste C'est du mélange des gens qu'est-ce qui te pousse à prendre cette démarche artistique d'influences as assez différente en fait Est-ce que ta radicalité pour ce qui est des textes n'est pas en contradiction avec cette ouverture Non, des plaisaux identitaires, la vie c'est du métissage, de l'adéquation Prends le culinaire, les meilleurs saveurs naissent de la pluralité, des sensations J'essaie de tendre vers ce genre d'équation, c'est comme le principe de laïcité Pas besoin pour coexister, on peut être radical dans la mixité Le corps évolutionnaire est protéiforme, tant mieux qu'on n'est pas tous le même uniforme Y'a des gens sans bas, y'a des gens Social combat et j'écoute du tout quand on aura libertaire sa puissance réside précisément dans sa multitude scalpel jamelba stick snake glabermeil vulva s'assine travocah shylude liste non exhaustive tellement sa pelule va faire un tour sur bande comme sur Ulule cette scène est trop chaude c'est un cumulus la où elle passe laisse plus de cratère que sur une lune bref red n black musique le meilleur R&B on fait trembler vos murs sur qu'on casse des prix mais pas qu'on s'inscrive sur airbnb ok je vois mais toi tu te présentes comme un libertaire skinhead alors Premièrement, est-ce que la culture ski n'est pas devenue aspine aujourd'hui Et deuxièmement, tu crois que les gens sont capables de la séparer de l'extrême droite Comment répondre à ça Je suis pas responsable des modes, encore moins de la culture des gens. Moi j'aime la rue, la bière et la sable, janter dans les stades et sur les disques trop chauds. sa solidité, c'est sa matrice Je sais ce que je veux pour moi mais je conçois Qu'on n'est pas tous le même idéal L'histoire nous prouve l'essentiel, c'est qu'on soit Malgré notre discorde sous face au capital Je pense que je commence à comprendre ta façon de voir les choses Mais justement, tu viens d'évoquer la priorité de l'anticapitalisme Alors pourquoi focaliser autant sur l'antifascisme en 2021, la véritable menace, c'est plutôt l'ultralibéralisme, libéralisme non Attends, attends, les fascistes aussi sont capitalistes. Leur haine du libéralisme on fait pas des alliés. Leur principe d'action, c'est d'être opportuniste Leur ligne sociale varie selon l'actualité. C'est comme ça qu'ils tuent le prolétariat. Ils s'opposent aux grands bourgeois mais en tant que petits bourgeois. Voilà pourquoi faut rien concéder à ces races. C'est le premier point sur lequel je voulais mettre le doigt. Ensuite, ce qui est indiscutable, c'est que la lutte antifasciste permet toutes les autres Mettant de mot dictature s'entend à toutes les tables, Et les libertariens sur l'occasion sautent. Leur rejet du temps empêche pas le conservatisme. Donc c'est antifatueux. jettes toutes tes tendances. en a même qui sont pas forcément racistes, hein, mec comme Dieu donné, un. Après faut savoir distinguer Le pauvre braquaire tenté par le RN du militant Cool, hein. Je m'attendais pas à ce que tu sois autant nuancé. Pour terminer, tu défends la stratégie révolutionnaire, mais est-ce que c'est pas irréaliste vu les volontés actuelles Je veux dire, la majorité des gens sont non-violents et réformistes, donc tu t'es peut-être pas autant du côté du peuple que ça non Le concept de peuple est une coquille vide, comme les 1% coûte les 99, l'exploitation qui profite aux élites dépend des cadres, des patrons, des proprios des keufs. En même temps le sujet révolutionnaire est trop amalgamé avec l'ouvrier. Peu importe la classe, tout est originaire, l'essentiel c'est la classe que tu veux libérer. Aujourd'hui y a un tel taf de désaliénation à produire vrai, le point de basculement. Si tu pleures entre réformer. Mais sur comment faire classe retour au fondement Chantier colossal et c'est sans parler L'urgence écologique y a tant de facteurs Du global au local qu'on peut pas écarter Mais bon le basique c'est d'être acteur So up Eh ben, merci l'obrac hein. Effectivement c'est pas évident de faire le tour de toutes ces problématiques en quelques minutes Mais moi j'ai eu les réponses aux questions que je me posais Donc pour moi c'est bon. À une prochaine, peut-être Ouais, on verra. Allez, vas-y, casse-toi, maintenant. <rire> ok. Casse-toi, je te dis. Mmh, au revoir, alors. Je m'attendais pas à ce que tu sois aussi nuancé. Bouffon.